Gagner de l'argent sur internet en Afrique et sans rien faire du tout, c'est tout à fait possible. Mais comment me demanderez-vous Et bien simplement en suivant ce tutoriel générique. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au DENT, qui est une crypto-monnaie sur laquelle vous pourriez vous renseigner en parcourant le site de ses propriétaires dont j'ai laissé le lien dans la description. Mais ce qui nous importe ici, c'est la valeur du DENT qui vaut dollars, ce qui équivaut à 1,25 francs CFA. Donc, un DENT égale 1,25 francs CFA. Du coup, avoir beaucoup de dents signifie donc avoir beaucoup plus de francs CFA. Mais comment les avoir Simplement, comme ceci. Ok, bon, nous allons utiliser l'application DENT. DENT, en fait, c'est l'application qui est directement liée à la crypto-monnaie. C'est une application qui vous permet en général de, de payer des forfaits ou du crédit, quel que soit l'opérateur parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, il y a un arsenal d'opérateurs disponibles. Voilà. Et je tiens à signaler que lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme, vous aurez droit à 325 dents. Et en suivant le lien que j'ai mis dans la description pour télécharger l'application, en plus de 325 dents, vous aurez 215 dents bonus en plus. Donc au lieu de vous commencer avec 325 dents, vous allez commencer tout avec 540 dents. Donc je vous conseille vivement d'aller cliquer sur le lien. Appuyez sur le bouton et de télécharger l'application directement. Du coup, si vous n'avez pas de compte, parce que d'un ne se verra pas comme suit. Si vous n'avez pas de compte, bon là je vais, je vais me déconnecter. Voilà. Vous serez obligé de vous enregistrer. Vous juste euh, le bouton rouge là. Lancement euh, se fait très facilement. Hein. c'est Numéro de téléphone, vérification. Ensuite, vous écrivez quelques informations personnelles et votre email. Donc moi je vais pas m'inscrire vu que j'ai déjà un compte. Je vais juste me connecter. Je me connecte, je tape mon numéro. Bon, et là ils vont vérifier. Voilà, je me suis reconnecté. Donc on va arriver à la partie la plus importante. Comment gagner des blindes Eh bien c'est simple. Je crois que vous l'avez même déjà remarqué sur invite friend alors là qu'est ce qu'on nous dit invite friend invite a friend and get 215 dance for both of you qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que à chaque fois qu'une personne va s'inscrire à partir de votre lien comme moi je le fais je, je, je vais pas vous cacher quelque chose c'est ce que je fais je vais gagner 215 dance et cette personne aussi donc ça ça ça, ça, ne coûte, ça ne te coûte rien de cliquer sur le lien en description au contraire, ça te fait gagner 215 points. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur Invite Now, appuyer sur Invite Now, pardon. Et là, il y aura le lien qui sera affiché. On va donc cliquer aussi sur Share Link. Et choisir le mode de partage. Bon, je vais prendre WhatsApp. Et je vais envoyer, je vais envoyer le lien dans un groupe quelconque, un groupe qui ne va déranger personne. Pourquoi Parce que... Euh, après que je fait ce tuto, bon ça ne servira pas trop à grand chose d'aller spammer les autres groupes, au contraire ce sera néfaste pour eux. Bon vous avez vu là que j'avais déjà envoyé, c'était lors du premier test de la vidéo. Voilà. Donc à chaque fois qu'une personne va cliquer, vous deux vous allez gagner 215 dents. Voilà, c'est ça en gros. Voilà. Donc moi j'ai euh, en plus eu en plus d'avoir été parrainé par quelqu'un. J'ai aussi déjà un fil, c'est ça qui me donne un total de 755 points. Voilà, et vous pourrez bien sûr utiliser ces points pour faire soit un forfait, soit avoir du crédit directement euh, sur un compte. Et il y a une autre possibilité que vous n'avez certainement pas envisagé c'est de vendre ce crédit là à, à quelqu'un d'autre, quoi. Parce que là, imaginons simplement que vous avez quelque chose comme. Euh, on va dire quoi? On va dire quelque chose comme 2000 dents. Ouais, quelque chose comme 2000 dents. voilà Vous voyez là, 1950 XAF pour 1966 dents. C'est-à-dire, vous aurez gratuitement la possibilité d'avoir 1950 de crédit sur votre orange. Du coup, si vous dites, vous n'avez rien perdu pour le poulet savoir, bien sûr. Donc, si vous vous dites, vous trouvez quelqu'un à qui vous allez vendre 1950 francs de crédit à peut-être 1000 francs. Donc il va se dire waouh j'ai quasiment 2000 de crédit mais j'ai du celui de 1000 francs vous empochez vos 1000 francs proprement et sans avoir eu à dépenser quelque chose donc ça c'est juste une idée de business que, que je vous propose là c'est vous pouvez aussi en trouver d'autres mais bon c'est ce sera donc euh, tout pour cette astuce, pour cette astuce euh, ce sera quasiment tout donc on va retenir que d'un c'est une crypto monnaie donc sa valeur peut chuter tout comme elle peut progresser mais je, moi, avec la cadence que ça prend moi je crois qu'elle va plutôt progresser. Donc vous pourrez garder aussi vos dettes en attente d'une prochaine vidéo tutoriel où je vous montrerai euh, si je peux comment décaisser vos dettes et les transformer directement en francs CFA. Voilà. Sur ce c'était Fake pour un nouveau tutoriel on se dit à la prochaine. Mais avant tu peux aussi regarder ça gars c'est aussi intéressant.